nouvelle vidéo pour vous parler de, des carpocaps euh, Donc, ce sont des petits insectes qui pondent de, des œufs dans les pommes. Et donc, euh, en fait, j'ai mis en place une stratégie que je vais compléter, euh, notamment euh, par l'installation de sachets en papier autour de mes pommes. Donc, euh, voilà, vous voyez, euh, j'en avais, avais acheté l'année dernière, il m'en restait. Donc là, j'ai utilisé euh, le reste de mes des sachets euh, que j'avais. Euh, j'ai recommandé sur internet des sachets euh, type organza pour euh, justement qu'ils soient réutilisables parce que ceux-là ils ne servent qu'une seule fois euh, donc euh, bon le coût est quand même assez élevé hein. ça coûte dans les 15 euros je crois les 50 sachets euh, donc sur internet j'ai vu euh, une offre avec une centaine de sachets euh, d'organza euh, pour euh, 22 euros je crois dans les 22 euros donc euh, voilà et l'avantage je pourrais les réutiliser donc euh, donc je, je n'utiliserai plus ce type de sachet mais bon, qui fonctionne très bien mais qui coûte quand même assez cher euh, donc en parallèle de ça, euh, j'ai installé ces petites maisons euh, donc, euh, voilà, qui contiennent un piège à phéromones et une euh, plaque euh, engluée euh, donc, qui permettent aux insectes de se coller dessus après avoir été attirés par les phéromones, euh, les insectes euh, se collent sur la plaque engluée et donc euh, voilà ça me permet de diminuer un peu la population mais, pas complètement, la preuve, puisque j'ai quand même obtenu trois sacs de pommes véreuses. Alors, ce que j'ai remarqué par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, en fait, j'ai dû récupérer une dizaine de pommes parce que je voulais tester les sachets, et toutes les autres étaient toutes véreuses dans leur totalité. Donc, cette année, j'ai remarqué que même celles qui n'étaient pas protégées par des sachets, euh, n'ont pas été contaminés euh, par les insectes. Donc euh, euh, j'ai de l'espoir de faire diminuer la population euh, de cette façon. Euh, ce qu'il faut, c'est que surtout quand les pommes tombent, il faut les ramasser et les jeter. Donc euh, moi je les mets au, au, au recyclage pour euh, fabriquer du compost. Donc en parallèle de ça, j'ai vu qu'il était intéressant aussi d'installer une bande de carton ondulé à 20 cm de hauteur autour du tronc donc pour justement que les carpocaps pondent à l'intérieur des alvéoles en fait. Ce j'ai vu que ce qu'elles cherchaient en fait, c'était un endroit pour pondre pas forcément les pommes mais des endroits où elles puissent déposer leurs larves et donc apparemment il serait intéressant de plaquer une bande de carton ondulé autour autour de le, du tronc de l'arbre à 20 cm du sol donc euh, j'ai euh, ce type de bande, donc je vais compléter euh, ma stratégie par ça, ce qui me fera trois moyens d'action. Euh, j'ai aussi euh, installé euh, euh, deux maisons à, à oiseaux, donc euh, pour, pour des mésanges. Apparemment, les mésanges bleus euh, sont euh, friands euh, de, de, des larves de Carpocaps. Donc, euh, et, et, en, et en plus de, de, de tout ça, je vais également euh, installer sur le pignon de ma maison, euh, une maison à chauve souris un abri à chauve souris donc euh, je pensais le mettre en haut là Vous voyez Alors, ça fait à peu près euh, je dirais pas loin de 5 mètres hein. on doit être à 5 mètres je pense au fêtage donc euh, pour justement euh, euh, complémenter encore euh, ma stratégie et augmenter mes chances de pouvoir récupérer un maximum de pommes je verrai pour euh, protéger d'autres pommes, dès que je recevrai mes sachets Dorganza donc, euh, donc voilà et aussi euh, euh, enlever toutes les pommes qui ont été attaquées euh, malheureusement euh, il y en a toute une partie que je peux pas atteindre qui se trouve tout en haut de l'arbre mais toutes celles qui étaient à ma portée on va dire à moitié de la hauteur de l'arbre euh, je, je les ai retirées donc euh, c'est là que je me suis aperçu que, en fait, euh, toutes les pommes n'étaient pas foutues, euh, contrairement à ce qui se passait l'année dernière, où vraiment c'était systématique. Donc euh, c'est donc assez encourageant, euh, ça, permet, euh, ça veut dire que j'ai réussi à diminuer la population, et que les pièges à phéromones fonctionnent très bien. Je voulais vous montrer ce que donnent des pommes qui ont été infectées par les carpocaps. Donc vous voyez, elles sont toutes déformées, avec des taches partout. Et ce sont tous les endroits en fait où les insectes ont pondu alors quand elles sont comme ça c'est assez facile à, à reconnaître parfois c'est un petit peu plus difficile mais dès qu'on commence à avoir ce, petite, euh, ce petit genre de tâches là elles sont très petites et eh ben ça suffit en fait euh, voilà. là on les voit mieux parce qu'elles sont groupées mais donc euh, voilà si on... alors parfois c'est en dessous Quelquefois c'est même au niveau de, de la fleur en fait, euh, juste à côté donc c'est pas forcément facile à déceler, et euh, quelquefois c'est aussi sur le dessus donc euh, il faut bien examiner les pommes, euh, bon il faut faire attention bien sûr quand on les examine de pas les détacher, euh, ça c'est aussi assez délicat. Mais bon voilà, vous voyez la tête qu'ont que, qu les pommes, quand elles sont comme ça, bah c'est foutu, hein. de toute façon, vous ne pourrez rien en faire. Donc un petit point sur les sachets d'organza que j'ai commandé sur Amazon, euh, Voilà, donc je viens de les installer, l'avantage par rapport aux sachets en papier, c'est qu'on bah, voit à travers, alors que les sachets en papier, on pouvait simplement deviner la taille en posant ses doigts sur la, sur la pomme, mais là on peut vraiment voir, on peut toujours voir la pomme. Elles ont l'air assez bien protégées, donc euh, l'avantage c'est que là c'est réutilisable, alors que les sachets en papier, une fois que c'est fini, euh, ben, on peut les jeter, hein, c'est clair. Euh, donc j'en ai acheté une centaine, pour 22 euros je crois, un petit peu moins. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Donc euh, bon, j'avais pas énormément d'autres pommes à, à protéger, mais j'en ai, ai quand même protégé quelques-unes. Euh, encore un petit peu là-haut, donc euh, là. Euh, bon, les autres, euh, je pense que je vais peut-être les faire tomber, j'ai une perche en fait que j'utilise pour pour tailler mes arbres donc je pense que je vais leur taper dessus pour les faire tomber parce que de toute façon au pire je pourrais pas les atteindre et je pense avoir protégé une centaine de pommes donc l'avantage voilà, c'est quand même une centaine de pommes que je devrais avoir et qui, qui seront bien plus grosses si j'enlève, si je fais tomber les autres que les autres je ne suis pas sûr de pouvoir les manger donc donc voilà, et j'ai aussi mon deuxième pommier. Euh, pareil hein, il est bien attaqué mais je vais essayer d'en protéger quelques-unes pour avoir euh, deux variétés. Euh, je voulais vous montrer aussi, j'ai entouré euh, le, le bas de l'arbre comme euh, il était recommandé pour lutter contre les carpocaps, donc euh, une bande de à peu près 30 cm que j'ai positionnée à 20 cm à peu près 20-30 cm du sol. Donc euh, bon je l'ai attaché avec un, simplement une ficelle. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc euh, de cette façon, en fait, euh, les éventuels carpocaps euh, pourront venir pondre euh, leurs œufs euh, dans les, la partie alvéolée. Et donc à terme, euh, il suffira euh, euh, d'ici, on va dire un mois, retirer cette bande et la brûler. Euh, pour brûler avec euh, les, les œufs qui pourraient euh, s'y être glissés. Voilà, donc euh, si vous avez aimé la vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt